Wesh, bien ou quoi Tranquille ou quoi Bah non, là, ça ne va pas du tout. Je ne comprends pas ce qui vient de se passer ce soir. Comme vous avez pu le constater, la Ligue des Champions a repris la musique qu'on aime tant. ça, non, C'était ce soir. Mais mesdames et messieurs, le match entre Manchester City et le Bayern de Munich, il m'a tellement énervé. Je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible qu'une équipe comme le Bayern de Munich, une équipe historique, vienne se retrouver face à Manchester City pour se faire laminer, étrangler, fracasser la bouche alors qu'ils viennent de sortir le Paris Saint-Germain de Lionel Messi. Et là, il se retrouve face à Manchester City. il joue comme du grand n'importe quoi. Avec un nouvel entraîneur, Thomas Tourel. Vous avez viré votre entraîneur, celui qui a, qu a fait sortir l'équipe de Lionel Messi, de Mbappé, de Neymar. Pour venir faire des, des, des, des matchs comme ça hein? Au moins, là, si vous battez le Paris Saint-Germain, allez jusqu'en finale. Allez remporter la Ligue des Champions. Comme ça, on, nous, on n'a pas de choses à, à se reprocher. Mais là, vous vous faites frapper. Comme si vous ne saviez même pas jouer. Et là, ça nous démontre encore une fois que le Paris Saint-Germain n'a rien à faire dans ce genre de compétition. Regarde-moi l'équipe de Manchester City. Tous les joueurs sont de classe mondiale. Tous les joueurs respectent leur poste. Tous les joueurs n'arrêtent pas de courir. Bernardo Silva, il court comme du grand n'importe quoi. Il court n'importe où. hein? Nathan Ake, impossible à passer avec ses longs logs plus longs que moi. Regarde-le, il n'arrête pas d'arrêter tout le monde. Sadio Mané, il était où hein? Donc tu es parti jouer au Bayern de Munich pour te faire laminer comme ça par Manchester City. Tu quitté la première ligue. Et là, à chaque fois que tu rencontres des, des, des joueurs de première ligue, ils te fracassent comme ça Non, franchement, là, ce match m'a vraiment trop énervé. 3-0 dans la tête. Le Bayern de Munich s'est déplacé jusqu'en Angleterre pour se faire fracasser 3-0. Et quand ils viennent à Paris, ils gagnent. C'est quoi ça Hein Franchement, là, ça m'énerve, mais en tout cas, ça va donner euh, un match retour de qualité absolument incroyable. Parce que là, le Bayern de Munich n'aura plus rien à perdre, si ce n'est de gagner. Ils vont devoir mettre tous les œufs dans leur panier pour pouvoir faire un gros match à domicile. Donc là, ils doivent gagner au minimum 4-0, ou bien 5-1, ou bien 6-2. T'as compris Il va falloir qu'il y ait plus de 4 buts d'écart. Mais oui ils viennent de se faire frapper 3-0. Hein? Donc là, tu penses qu'il va y avoir une remontada version euh, allemande? Une, une, une, une remont frafruf? Hein? C'est ça que tu crois qu'il va y avoir, une Fra frafruf? Hein? Mais ben non! T'es malade ou quoi? Manchester City, ils vont aller là-bas, ils vont encore les fracasser devant, devant le peuple allemand. Ça va être du grand n'importe quoi. Donc, dans tous les cas, on attend le match. Incroyable qui va avoir lieu demain. Là, j'annonce 8-0 pour le Real Madrid face à Chelsea. Ça va être du grand n'importe quoi. Le Real Madrid va boire, manger, vomir et ensuite faire caca Chelsea. Ça va être du grand n'importe quoi le match auquel on va assister demain. On va voir encore qu'il y a des écarts absolument euh, euh, incroyable entre ces deux équipes, déjà au niveau financier, Chelsea c'est du grand n'importe quoi, ils ont acheté toute la terre, même si Poutine il s'était mis au foot, ils allaient l'acheter, même euh, Kim Jong-un il se met au foot, ils allaient l'acheter, ils ont acheté tout le monde, ils ont changé d'entraîneur, ils ont viré des entraîneurs, ils ont fait revenir leur entraîneur, donc là ça va être du grand n'importe quoi, ce soir le Bayern s'est fait laminer, boire, faire caca et faire tout ce que tu veux, et là 3-0 dans la tête. 3 balles dans la tête, et 1, et 2, et 3, 0, 1, et 3, 0, c'est comme ça qu'ils vont dire les Anglais. Et on a pu voir hein, la défaillance à tous les niveaux du Bayern de Munich. Pourquoi vous n'avez pas fait ça contre le Paris Saint-Germain hein? Vous êtes venu nous fracasser devant notre public. Et là, vous allez chez les publics des autres pour vous faire fracasser. Non, je suis trop énervé.